Chers traders et investisseurs, jeudi 24 octobre, bonjour. Alors les marchés sont en pleine forme ce matin et bien qu'ils soient et restent fragiles, nous repassons haussier à court terme avec un stop un petit peu plus bas que les plus bas du jour. Nous visons 300 points plus haut sur le DAX vers 13 160. Alors attention, nous restons à la merci des résultats des sociétés économiques et des chiffres macroéconomiques qui sortent tous les jours en ce moment. Donc plus prudence, prudence. Beaucoup de nuages noirs sont sur nos têtes et donc nous vous recommandons une extrême prudence, nous ne sommes pas à l'abri d'un accident. Dans ce contexte, ce matin, nous avons été relativement actifs, même très actifs. Nous avons réalisé 5 trades gagnants sur 5, accompagnés de 3 médailles et un stop, un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous espérons une après-midi tout assez ou un après-midi tout aussi animé. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades. Une bonne journée et à demain.